Bonjour, je suis Régis Samon, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Nous sommes dans la section développement personnel de mon blog, dans lequel je partage avec vous les lois divines pour prospérer sans, comme, sans vous compromettre ou compromettre votre identité de croyant. Pourtant, je ne suis pas riche du tout. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une loi divine simple pour multiplier ses biens. Cette loi est une vérité scientifique. C'est un véritable don gratuit que Dieu met à notre disposition pour ne pas manquer, disons, d'argent dans notre vie. Vous verrez que c'est tout à fait banal. Pourtant, c'est l'une des moins appliquées par ceux qui se plaignent d'avoir des difficultés financières. Tout d'abord, si vous êtes à coup d'argent en ce moment, j'ai un conseil à vous donner. Cessez de vous plaindre. C'est normal. Je sais que ça frustre de courir tout le temps après l'argent. Mais c'est normal d'avoir besoin constamment de ressources financières. Aucune créature vivante, je vous le dit, sur cette terre, échappe à cette règle, que ce soit les hommes, les animaux, les végétaux et même les parasites. Tous, nous avons un besoin permanent de consommer des ressources matérielles. Sinon, tout simplement, nous mourons, nous crèvons. Ce qui a changé en fait pour nous, les hommes, dans l'économie moderne, c'est la forme de la ressource. De nos jours, c'est l'argent. Pour acquérir les ressources nécessaires à notre consommation, à notre vie, il nous faut de l'argent. La forme a changé, mais en fait, le besoin de consommation est et sera toujours constant, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre. Donc, cessez donc de vous plaindre du fait d'avoir toujours besoin d'argent. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je peux vous dire déjà. Maintenant, la question que vous devez plutôt vous poser, c'est celle-ci. Si Dieu nous a créés avec un besoin constant de consommer des ressources pour vivre, qu'a-t-il prévu pour que nous, nous ne manquions jamais de ces ressources-là Autrement dit, si nous avons toujours ce besoin incessant d'argent pour vivre, qu'est-ce que Dieu a prévu pour que tous les hommes disposent de ressources en quantité suffisante Trouvez la réponse à cette question-là et vous ne, vous ne verrez plus jamais votre pauvreté de la même manière. Vous verrez que c'est nous-mêmes en fait Qui nous mettons dans des situations financières difficiles Je vais vous révéler maintenant Ce que Dieu a prévu pour nous Depuis la création du monde Je vais vous révéler en fait Ce que Dieu a prévu pour que nous Les hommes, ces créatures préférées Nous ayons tout le temps Des ressources pour vivre Voyez-vous Dieu dans son infinie bonté Et dans son infinie intelligence Il a prévu un système parfait pour que l'homme dispose de ressources illimitées pour vivre. Dieu a intégré en fait dans chacune de ces créatures ce qu'on appelle un système de reproduction. C'est une vérité scientifique, c'est une vérité biblique. Vous pouvez découvrir cela en lisant le livre de la Genèse pour ceux qui sont chrétiens. La Genèse, vous prenez le chapitre 1, verset versets 11 à 12, l'histoire de la création. Je dis bien, toute créature dispose d'un système de reproduction interne. Ce système de reproduction peut prendre de multiples formes. Ça peut être un noyau, ça peut être des pépins, ça peut être une sémence, ça peut être une graine, ça peut être un système d'ovulation comme chez, chez la femme. Ce qui signifie que toutes les ressources possèdent deux parties. Une partie à consommer pour vivre et une partie pour la reproduire en quantité presque illimitée. Dieu a conçu toutes ces créations comme ça, surtout celles qui sont indispensables pour l'homme. Même le soleil. C'est une source infinie d'énergie Qui se renouvelle à chaque fois à l'infini Dieu a fait ça pour nous donner La possibilité de nous nourrir Et de vivre sans jamais Manquer de ressources Tant que nous sommes sur terre Vous voyez Donc l'homme ayant compris plus tard cette loi Ce principe là Commence à semer les noyaux des premiers fruits Pour les reproduire et pour ne pas manquer De ressources pour vivre Cette loi est donc simple Vous avez une ressource que Dieu vous donne cette ressource-là contient deux parties. Une pour la, reprodu la reproduction. Vous voulez la multiplier, vous prenez la partie pour la reproduction et vous la semez. J'appelle cette loi-là, garder le noyau pour semer. En fait, ça me fait penser même au forum épargné pour entreprendre de mon ami Pierre-Fabrice Adon, à qui je fais un coucou. Donc, tant que l'homme vit comme ça, vivait comme ça, il ne manquait de rien. C'est l'abandon de cette loi simple qui va conduire les hommes, qui va vous conduire petit à petit à la pauvreté et puis à être à court d'argent. Je m'explique. Avec l'apparition moderne de l'économie moderne, notamment avec l'apparition de l'argent, la plupart des hommes vont abandonner cette loi simple. Vous allez adopter deux mauvais comportements qui vont vous rendre constamment pauvre. Voici une illustration pour comprendre en fait cette notion. Je prends une orange. une orange. Cette orange-là représente l'ancienne économie. Quand l'argent n'existait pas. Et puis, je prends un billet de banque qui représente l'économie moderne, l'économie de nos jours. Dans l'ancienne économie, quand vous n'avez pas suffisamment d'oranges, vous appliquez simplement la loi que je viens de vous donner. Gardez le noyau et puis sémez. Là, ce sont, sont des pépins. Donc, vous retrouvez plus tard si vous sémez les pépins avec un orangé, puis de nombreuses oranges. Puis le taux est, est joué. Maintenant, on prend le billet de banque que Dieu vous donne aussi. Vous trouvez que vous n'en avez, avez pas suffisamment. Vous voulez donc le multiplier. Donc, au lieu d'appliquer la même loi qu'avec l'orange, que non Vous allez faire deux choses complètement insensées. La première, vous allez manger l'orange, c'est-à-dire que vous allez manger tout votre argent. Vous allez manger à la fois la partie à consommer et puis la partie prévue par Dieu pour la reproduction. Et voilà, c'est ce que font la plupart des croyants qui ont des difficultés financières. Sous prétexte que l'argent n'est pas suffisant, c'est-à-dire l'orange, vous consommez tout. Comme vous avez une seule orange, vous consommez à la fois la pulpe et le noyau et les, et les pépins. Après, vous priez Dieu. Mais Dieu vous a déjà donné de quoi vivre en abondance. Et vous avez mangé. Maintenant, passons à la deuxième chose. Encore plus insensée. Mais ceux qui croient, qui se croient intelligents, l'appliquent sans réfléchir. La deuxième, vous conservez les pépins de l'orange dans une boîte. En espérant que ça pousse seul. C'est ce que vous appelez l'épalne. Il n'y a rien de plus insensé, insensé à faire pour quelqu'un qui a des difficultés financières, que d'épargner. l'épargne. Un noyau, là, c'est fait pour s'aimer. Si tu le conserves, si tu ne le mets pas en terre, il va pourrir. C'est comme ça pour votre épargne. Je vous avais déjà parlé de la malédiction de l'épargne. Je ne reviens plus dessus. Mais attendez vous-même, réfléchissez un peu. Attends, tu n'as rien. Tu n'as même pas une seule orange. Tu, bon, disons que tu as une seule orange. Tu te plains que ça ne suffit pas. Tu fais l'effort de manger juste la pupe et puis, et puis tu gardes les pépins. Et puis au lieu de s'aimer les pépins, tu vas donner tes pépins là, à un banquier. Mais attends, votre argent-là, vous pensez que le banquier fait comment Vous pensez qu'il le dépose comme ça et puis ça pousse Le banquier, il investit. Le banquier ne laisse pas votre argent dormir. Lisez Matthieu 25 concernant la parabole des talents. Voilà pourquoi le banquier, il s'enrichit et pas vous. Cette loi simple-là, gardez le noyau pour sémer, c'est ce qu'il applique. Maintenant, vous pouvez me dire que vous ne savez pas comment planter un noyau. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment investir votre épargne pour accroître votre richesse. La réponse est simple. Quand on ne sait pas comment s'aimer ou bien comment cultiver une plante, on va apprendre auprès du cultivateur, auprès de l'agriculteur. N'ayez pas peur d'utiliser votre épargne pour vous former et puis pour apprendre. C'est la solution la moins risquée que pour vous. Sinon, vous risquez de gaspiller votre noyau. En tentant de, de s'aimer et de cultiver vous-même, sans avoir appris. Voilà. Voilà en conclusion ce que vous devez retenir de cette vidéo. C'est que tout ce que vous gagnez maintenant, là, tout ce que vous gagnez, il y a une partie que vous allez conserver, que vous appelez le noyau. Ça c'est pour le semer, C'est pour accroître votre revenu. Et puis il y a une partie pour consommer. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour s'aimer, c'est simple. Vous allez, vous, vous, vous, vous, vous prenez votre épargne pour commencer à investir dans les formations. C'est aussi bête que ça. Vous commencez à payer les livres. Vous commencez à suivre tous les cours qui vous permettent d'apprendre les techniques pour gagner plus d'argent. Les cours d'économie, les cours de business, les émissions. Ne laissez pas l'argent modifier vos comportements. Voilà pourquoi le Christ, Jésus-Christ a appelé l'argent trompeur. L'argent est quelque chose qui trompe en fait la vision des croyants, qui dénature vos comportements. C'est vrai, c'est un bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Un bon maître, c'est celui qui sait guider, c'est celui qui sait orienter. Mais l'argent guide mal, il désoriente. Désormais, à chaque fois que vous voyez un billet de banque, découpez-le en deux parties. Une partie, en fait, découpez-le, c'est une façon de parler. Voyez-le en deux parties. Une partie à consommer et une partie hein, à, à, à s'aimer pour accroître vos revenus. Voilà. Ceux qui me lisent, euh, avant de terminer, ceux qui me lisent beaucoup, euh, je vais vous donner un avertissement, enfin pour ceux qui me, lisent pour la, pour, qui me voient, pour, qui voient cette vidéo pour la première fois. Euh, j'ai expliqué déjà certaines notions dans des précédentes vidéos, dans des, des, des précédents articles, pour ceux qui, qui, qui me suivent depuis longtemps dans les, dans les vidéos de développement personnel. C'est pour ça que je, je ne reviens pas sur certains concepts que j'ai expliqués avant. Donc, pour pouvoir mieux comprendre ce que je dis, ou bien pour pouvoir appliquer de façon juste mes conseils, je vous recommande de vous abonner à mon site internet en cliquant sur le lien qui se trouve en haut ou en bas de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.